Accueillons cet instant en nous offrant à lui-ci, en le partageant maintenant, en laissant derrière la veille, en ignorant les attentes du lendemain. Une conscience pure de l'instant présent. Le présent, cadeau, la vie est un merveilleux trésor à apprécier. apprécier. Chaque situation. Et un croisé de chemin Chaque décision Un voyage nouveau et différent Chaque parole et une note de musique chaque respiration un souffle le souffle de vie vie, amour, conscience, énergie Tout et pareil la façon d'être, la manière de se comporter à fond, l'âme entière en action, l'âme entière en action. Cet instant magnifique Ouvert dans l'ici Ensemble dans le maintenant Il ne se sert jamais à exclamer Et si tu avais fait l'un ou l'autre Que se serait-il passé Conscience pure de l'instant Présent, le présent Cadeau. la vie est un merveilleux trésor à apprécier. apprécier. Chaque croisé de chemin et une grande opportunité Chaque voyage nouveau et distinct Une nouvelle aventure Chaque note de musique le début de la danse. À chaque souffle de vie, un mouvement fougas. Vie, Vie, vie, amour, conscience, énergie. Tout.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 Entretenir la volonté En le ici même En le tout de suite En embrassant la création Réalisée Inventer la vie de l'existence avec transcendance Conscience pure de l'instant présent Le présent, cadeau, la vie est un merveilleux trésor À apprécier, à estimer, à valoriser Considérer, respecter, savourer, instant après instant Respectez, savourer, instant après instant, instant après instant, instant après instant.